Dans cette quatrième version, on va s'intéresser à la chute du sprite quand il tombe d'un obstacle élevé pour que cette chute ne soit pas instantanée mais qu'elle soit progressive en utilisant la gravité. Et puis on va aussi s'intéresser à l'animation du sprite. On utilisera ou bien un sprite dessiné avec des lignes vectorielles ou bien en utilisant des séquences d'images. Et puis le dernier point qu'on abordera, c'est la gestion du terrain de jeu qui va être beaucoup plus étendu au lieu de faire déplacer le lutin sur une image fixe et eh bien on va garder le lutin au centre de l'écran et on prendra une image beaucoup plus étendue de taille illimitée qui permettra d'étendre le jeu. On va maintenant traiter la chute du lutin dans la procédure descendre sur le terrain. On a avancé d'une quantité égale à vitesse X dans la procédure déplacer XY et on va gérer trois cas possibles dans la procédure descendre sur le terrain. Le premier cas c'est que le sprite touche le terrain et dans ce cas-là il doit remonter au-dessus du terrain. Le deuxième cas et eh bien il ne touche pas le terrain et on va descendre d'une quantité égale à vitesse x et alors on a deux cas possibles ou bien le sprite touche le terrain et dans ce cas-là il doit remonter au-dessus du terrain et il pourra suivre sa route sur le terrain ou bien il est toujours dans le vide, et ça, ça veut dire que l'obstacle est trop haut. Et dans ce cas-là, on va passer en mode saut, en mettant la variable saut à vrai, et en mettant la vitesse y à 0. Au niveau du pseudocode, ça nous donne ce type de choses. Le premier cas, c'est si on touche le terrain, et bien dans ce cas-là, on remonte au-dessus. Et dans le cas contraire, on descend d'une quantité égale à la vitesse horizontale, et on traite les deux cas, ou bien on touche le terrain après cette descente, et dans ce cas-là on remonte et on continue, et puis si on ne touche pas le terrain, eh bien on met la vitesse y à 0 et on met la variable saut à vrai, si bien qu'il continuera à descendre avec la gravité. Je vous laisse vérifier le diagramme des flux correspondants et on va faire le code. On va partir de la version précédente de la procédure, donc je retire le code, et puis on va tester si la couleur est touchée. Si oui, eh bien on va répéter jusqu'à ce que la couleur ne soit plus touchée, Ajouter 1 à Y. Donc à la fin de cette boucle, eh bien le sprite ne touchera plus le terrain. Et sinon, eh bien on va descendre d'une quantité égale à la vitesse horizontale, et on va tester les deux cas possibles après être descendu. Ou bien la couleur est touchée, auquel cas il faut remonter. Donc je rajoute la boucle jusqu'à ce que la couleur ne soit plus touchée, je remonte. Auquel cas, là encore, le sprite ne touche plus le terrain. Et si la couleur n'est pas touchée après être descendue d'une quantité égale à vitesse horizontale, eh bien on passe en mode saut et on met la vitesse Y à 0 et le saut à vrai. Vous pouvez maintenant tester, vous verrez que le sprite descend doucement avec la gravité. On va maintenant passer à l'animation du sprite que l'on peut faire à partir d'une séquence de costumes. Ces costumes, vous pouvez les créer soit en mode vectoriel à partir d'un petit modèle que vous dupliquez et que vous modifiez avec les outils de dessin vectoriel, en particulier avec les outils de sélection de points. L'autre solution, c'est d'utiliser une image en veillant à ce que le contour de l'image soit bien transparent, et on utilise alors une séquence d'image animée pour rendre transparent une zone monocolore vous pouvez utiliser le pot de peinture ici après avoir sélectionné la couleur transparente là dans les outils de dessin en mode bitmap. Ensuite, eh bien, vous allez devoir créer un certain nombre de variables le numéro du costume qui sera le début de chaque séquence d'animation le numéro du costume de fin, donc il va itérer entre le début à la fin et reprendre au début pour avoir une animation continue. Et ensuite, vous pourrez aussi choisir un costume pour le cas où le sprite saute en montant et dans le cas où il descend. Ensuite, vous allez créer une procédure changer de costume et vous allez rajouter un appel à la procédure changer de costume à la fin de la procédure X, XY. Par ailleurs, pour que tous les tests soient faits avec le même costume, eh bien, je vais demander à ce qu'au début de la procédure, déplacer XY, on choisisse le costume du début. Ce costume sera remplacé à la fin de la procédure et avant affichage. Ces variables, on va les initialiser dans la procédure initialisée. Alors je retire d'abord les blocs qui m'initialisaient le numéro de costume à 1. Et puis je vais mettre la variable numéro de costume début, en l'occurrence à 8. Ensuite, je vais mettre le numéro de costume de fin. Je vais mettre le numéro de costume pour le, la montée et le numéro de costume pour la descente. Ensuite, je vais aussi régler la taille, puisque celui en que je suis en mode vectoriel ou en mode raster, j'aurai peut-être une échelle différente. Donc ici, j'ai 40%. Et ensuite, je mets le numéro de costume au numéro du début pour commencer et je bascule au ce numéro de costume. Alors voilà, j'ai modifié ma procédure d'initialisation. Dans l'exemple que vous pourrez retrouver sur Internet, eh bien vous avez les deux exemples avec deux séquences. Une séquence de costumes qui correspondent au bonhomme animé de 5, 6, 7 et puis une séquence qui correspond à des images 8, 12, 9, 13. Vous pourrez utiliser celle que vous voulez. Pour la procédure changer de costume, on va d'abord tester si le sprite saute. Si oui et que la vitesse est supérieure à 0, eh bien on va mettre le numéro de costume à numéro de costume monté. S'il descend, et eh bien on va mettre le numéro de costume à numéro de costume descente. Ensuite, on va regarder si la vitesse X est égale à 0 ou pas. Et si ça n'est pas le cas, eh bien on va augmenter de 1 le numéro de costume et on va tester si le numéro de costume et reste dans la gamme des valeurs autorisées. S'il est supérieur à la valeur max qui est le numéro de costume fin ou s'il est inférieur au numéro de costume début eh bien on va mettre ce numéro de costume à un numéro de costume début et à la fin et eh bien on va basculer vers le numéro de costume et voilà pour la procédure changer de costume. Voilà on peut maintenant tester. La prochaine version on va s'intéresser au panoramique c'est à dire à la possibilité d'avoir un jeu sur un très grand champ